Hey, come on, you must go, ma. Maman and Gabo damu bali. Okay, okay, yeah. Et si la liberté s'achète par des gens comme eux La paix est tachée des mais c'est miséricordieux C'est tant mieux que nos cœur en hein, toujours dans le passé Saigner pour s'en sortir, maintenant c'est blessé pour blesser N'abandonne pas tes rêves, peuvent les fumer Fais comme ton acteur préféré, fais les flipper Conçu pour durer, pour aimer, ambiancer Nique leur péché, leur nez sans plonger dans la cc Kiff mon code, kamani mozingo ma bro Kiff rimback, et mes potos Demande à Dieu du love en cadeau Il est mon médoc, mon tout bip ainsi que mon tico Je prends le tam, back back sur les poudas Donne-moi une taffine ferme, que je rende hommage à Diagne Où est le braquage des banques Attentat verbal, ça veut faire mal, ça so ratatata